Inédit, mais les circonstances nous y obligent. Nous sommes en guerre, en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons oh ni mon contre Dieu. une armée, ni contre une autre Ils nation. Ils avaient mais raison. Et là, invisible la troisième guerre mondiale. Et cela maintenant continued. <coughs> Ah, oh, je saigne. We need to build a wall.